bonjour aujourd'hui j'avais envie de vous parler des rituels de célébrer de prendre le temps de valider le chemin parcouru de prendre le temps de se poser des intentions et euh, de ritualiser les passages alors ces passages là ils peuvent être dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle et ritualiser à nouveau pour moi ça permet de, de donner davantage de force au collectif. Ça permet à euh, des personnes de pouvoir se déposer euh, dans un cercle d'écoute. Ça renforce la cohérence d'équipe euh, et ça, ça remet à nouveau le projet en avant par rapport aux tensions éventuelles interpersonnelles. Je m'appelle Nancy Darding, je suis constellatrice de projets. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre la notification pour recevoir les prochaines vidéos. C'est le mardi matin qu'elles apparaissent une fois par semaine. J'ai un site internet nancydarding.com qui euh, prend l'ensemble des, des services que je propose. Alors, par rapport à ces rituels, J'en ai accompagné plusieurs euh, dans les organisations. Alors il y en a un dont je vous, en ai, dont je vous ai déjà parlé, c'était euh, d'une précédente vidéo sur le passage de la source, comment quitter son métier avec élégance. Euh, le passage de source, c'est le moment où une personne quitte euh, son organisation et euh, regarde dans le rétroviseur pour voir de quoi elle est source. Euh, moi, par exemple, j'étais euh, pas la source euh, générale, la source globale, euh, mais par contre, j'avais initié des projets. Et quand je suis partie, j'ai vraiment été attentive à identifier de quel projet j'avais euh, été l'initiatrice et à qui je le donnais, ce, ce bâton de, de la source. Quand on, est, euh, quand on part à la retraite, quand on quitte un job, je trouve que c'est vraiment très important. Évidemment, encore plus quand on est la personne source. Il y a beaucoup de collectifs dont la personne source ne fait pas le passage de source. Et où du coup, euh, il y a une puissance en moins qui, qui périclite un petit peu dans l'organisation. Le, dans le, dans donc ce passage de source, euh, il s'accompagne et il peut se ritualiser. Euh, ce n'est pas du tout une humiliation, ça peut être très simple, comme ça peut se ritualiser. Euh, donc ça je l'explique dans une autre vidéo plus en détail. Il y a aussi, je trouve que les, dans les collectifs, on devrait davantage marquer les saisons. Là on arrive dans l'automne, c'est le moment de regarder dans le rétroviseur quelles sont les récoltes, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'été quelle a été l'abondance qu'on n'a peut-être pas voulu voir. On est dans une société bizarre où le moment de l'abondance est aussi le moment des vacances. Euh, alors qu'il y a plein de récoltes, il y a plein, plein de, de, de fruits euh, qui, qui, qui apparaissent dans les associations pendant l'été. Et, et donc du coup, c'est prendre le temps euh, au début d'automne, à ce passage, pour aller regarder toutes les récoltes euh, accumulées ou euh, même pas vues euh, de, de l'été. Il euh, y a aussi la fin des projets qui est une, un bon moment à célébrer. C'est quand un projet se termine, avant de passer déjà au suivant, avant euh, de. il de... y a souvent ce moment d'évaluation, mais je vous invite à avoir ce moment de célébration. De, de, de voir euh, qu'est ce qu'on a qu'est -ce, qu ce qui a fleuri grâce à ce projet qui est- ce qu'on peut remercier pour qui pourquoi peut-on avoir de la gratitude vraiment avoir ce, cette hygiène euh, organisationnelle qui qui qui euh, peut dire merci qui peut être fier qui peut se se, se reconnaître dans toute l'énergie qu'on a mis et tout ce que ça a apporté comme fruit. Alors, dans les organisations, il y a aussi quelque chose qui, dans notre société européenne, est peu célébré. Pour moi, ce sont les, les faillites, les échecs. Euh, c'est faire euh, euh, l'éloge à l'échec. Il y a un livre là-dessus, c'est Charles Pépin, je pense. Euh, c'est pouvoir... Remercier l'audace, remercier euh, le, le, le risque qu'on a pris de lancer une entreprise, de lancer un projet. Et même s'il n'a pas pris, c'est un élan de vie euh, que, que de, de, de le mettre au monde. Euh, donc voilà, je vous souhaite de célébrer les échecs. Et puis euh, dans cette période 2022, c'est peut-être aussi le moment de regarder comment et d'avoir un moment de rituel autour de comment on a vécu euh, ces, ces, cette crise sanitaire, avec la crise énergétique qui arrive aussi, euh, c'est pouvoir, pouvoir déposer ça. Je pars du principe que euh, les tensions, quand elles sont déposées, les chagrins, les peurs, quand elles sont collectivisées, quand elles sont déposées en collectif, elles diminuent. Euh, parce que le, le, le collectif est aussi un espace où on peut accueillir ça. Et qu'à l'inverse, les, les joies, les, les moments de grâce et les gratitudes, quand elles sont déposées au sein d'un collectif, elles multiplient, elles se multiplient. Et puis, euh, au-delà de l'organisationnel, il y a tous ces moments de rituel que j'essaye dans ma vie de, de, de remettre. Euh, j'ai trois enfants, j'ai trois ados, euh, et chaque passage de l'enfance à l'adolescence a été marqué par un rituel. Euh, ça n'a pas été moi qui les ai mis en place, j'ai demandé à des personnes de le faire que je remercie d'ailleurs dans cette vidéo s'il la voit euh, et donc ces rituels ont permis de pouvoir avoir des prises de conscience très importantes chez les enfants de, de, de c'est quoi euh, les pépites de l'enfance c'est quoi mes intentions mes lois euh, un de mes trois enfants a créé ses propres lois euh, pour être euh, ado c'est quoi ces lois d'ado Qu'est-ce qu'il se promet à lui-même euh, euh, d'avoir à l'œil, de garder à l'œil. Et puis euh, un autre rituel, enfin un autre euh, un autre rituel, oui, c'est les, les cycles menstruels et de pouvoir être à l'écoute de son propre rythme intérieur. Euh, le, le moment où on est réglé est souvent un moment dans nos sociétés où euh, on passe à travers, c'est linéaire. Et en fait, ces rythmes-là sont vraiment euh, nécessaires et permettent de pouvoir euh, marquer le coup. Euh, et, et, et ce moment euh, charnière de, des règles pour les femmes est pour moi un moment où on, on a droit au repos. Et ce repos, il est salutaire pour nos projets. Il est salutaire pour pouvoir euh, euh, laisser la place au vide, parce que c'est aussi dans le vide que se sèment des graines. Euh, un autre rituel que j'ai accompagné euh, deux fois pour l'instant, c'est un rituel autour de euh, la maladie. Le mal a dit euh, et donc là c'était des cancers du sein et c'est euh, une femme qui, qui, est, euh, euh, qui a traversé une année de chimio etc et qui euh, voulait célébrer euh, son arrivée à bon port avec ses deux sœurs euh, et laisser un espace à ses sœurs d'expression. Qu'est-ce que vous avez vécu pendant cette année-ci Évidemment, il y avait du chagrin, il y avait eu beaucoup de peur, il y avait eu de la colère, et que tout ça puisse être exprimé, puisse être entendu. Et donc, euh, ces rituels-là sont des moments euh, de nouveau où le, le collectif guérit l'individu et, et où la vie euh, est célébrée, l'élan de vie est pulsé. Euh, J'ai aussi accompagné une femme qui euh, avait besoin de pouvoir déposer sa vérité euh, avec des amis et c'était autour d'un abus sexuel qu'elle avait eu. Et les choses étaient vraiment simples. Euh, il n'y avait pas besoin de, de beaucoup d'artifices. Euh, le fait d'être ensemble, d'avoir cet espace où elle a pu dire ce qu'elle a eu envie de dire, où euh, la sororité était là pour l'écouter, a permis à cette femme de... Ça a été un passage important pour elle dans sa dignité et dans retrouver cette femme debout qu'elle qu avait perdue de vue. Donc, je vous, je vous invite vraiment à, à essayer de voir comment tous ces, tous ces rituels pourraient à nouveau faire partie de, de nos vies, de vos vies. Euh, quels seraient les, les moments que vous auriez envie de, de vous célébrer Et puis, j'allais oublier, j'allais terminer cette vidéo alors qu'il y a un autre une autre célébration qui est complètement accessible. Euh, ça vient, le Blessing Way, ça, ça vient des états unis et c'est généralement pour les femmes enceintes qui vont accueillir un bébé. Euh, mais ce Blessing Way, est, je le vois comme étant vraiment une, la, la célébration, elle peut se faire pour, euh, pour chaque moment de la vie, pour, euh, pour chaque anniversaire. Et euh, l'idée, moi je l'ai déjà fait pour moi et je l'ai déjà organisé pour des amis euh, c'est de euh, dire avec qui on a envie d'être euh, ce qu'on a envie de savoir l'idéal que ce serait pour nous euh, cet anniversaire et euh, charger une personne d'organiser tout donc ça veut dire que euh, j'avais demandé à une amie d'organiser mon Blessing Way, une célébration. J'avais nommé les intentions euh, que je voulais vivre, j'avais expliqué ce qui me semblait être la, la journée ou le week-end le plus merveilleux. J'avais dit avec qui j'avais envie que ce, ce moment se fasse et puis c'est pas moi qui l'ai organisé. Et donc euh, j'ai dit aussi que je voulais rien savoir parce que moi j'adore les surprises et euh, et donc, du coup, voilà, cette journée, ce week-end a eu lieu euh, il y a une petite dizaine d'années maintenant. Euh, et donc, du coup, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment prendre le temps. Là, on est dans un passage de saison, d'aller regarder quelle est la récolte qu'il y a eu durant l'été. Et puis, euh, de vous ouvrir à la possibilité d'être dans cette célébration pour vous, pour vos projets, pour le collectif dans lequel vous êtes. Pour vos enfants, pour votre entourage, pour vos amis, vos amis, et, euh, et d'avoir ces, ces espaces de régénération. À bientôt!